tout le monde, on se trouve pour un nouvel épisode sur Europa Universe S4. Je suis toujours en train de laisser les... les. Oula, je pas regardé. Il y avait 8000 hommes, d'accord. toujours en train de laisser mes... mes rebelles gagner. Doucement mais sûrement. Il y a beaucoup de monde dans ce coin-là. face à... Oh, venez... Ah, je suis obligé de passer là. Restez là alors. J'avais une armée, je les ai chassés, ils sont partis. Enfin, un troisième commandant, je crois que je peux, pas sûr. Ouh là, il est trop bon, lui. Euh, D'arabe, ok. Euh, durée de recrutement augmentée, pas grave, il résiste un peu, c'est dans l'ordre des choses. Euh, il va falloir que je sorte à la sabre d'abord, probablement. On va lui faire lâcher les territoires qui peut à Jam. Et après on verra. C'est du désert, les pauvres Ils sont tous morts C'est là-bas qu'ils vont en fait oh, Il y en a qui passent là ah, Sauf que j'ai pas la bonne armée Bon on va le mettre en général ou bon, aussi se font encore attaquer enfin siéger surtout des rebelles sont sur le point de gagner on est d'accord on les attrape on a fini ce siège là 34 pour eux alors cédez votre province à la jeune donnez moi ça surtout enfin vous donnez le à mon il faut faire plus de points, apparemment. Je trouve que c'est un peu long d'occuper toutes les provinces, des pays qui n'ont pas beaucoup de forts. Il faut y passer si on veut faire des points. Alors, ah oui, donc nouveau roi, euh, nouvelle récompense pour les génissaires. Peut-être faire ça et baisser la menace de l'armée suffisamment pour gagner suffisamment de sous. On va faire ça. Trop de commandants, on va virer. Ils sont tous bons. Soit lui, soit lui. Non, lui. Lui il est beaucoup moins fort. Hop là. What J'ai dépassé ma limite de force Je suis pile à 143. À grâce au... Enfin, à cause ou grâce aux rebelles qui nous ont rejoints en fait. 21 cas là. D'ailleurs je pense que si je suis monté à 143 parce que les rebelles m'ont joint. Euh, donc j'ai fait l'expansion ottomane, j'ai conquis de nouveaux états, j'ai réuni une armée. J'ai pas unifié la région. Toutes les provinces de la région Balkante. Ah bah oui. Maintenant que ma capitale est plus en Anatolie. Non, elle n'a jamais été, elle était à Edirne. Bon bref, maintenant j'ai besoin de beaucoup plus de provinces pour euh, confirmer que j'ai unifié ma région. Je pas fait la flotte de, flotte de haute mer à mon avis ça me demande pas tant de guerre que ça de plus Il faut 7 mais j'ai pas de soupe j'ai mettre de terrain qu'on peut occuper mais bon dos ce c'est fini L'Espagne a repris les provinces napolitaines, je ne les prendrai pas du coup, parce qu'on est plutôt copains. D'accord, les grecs sont contents, les turcs sont pas contents. Il va être temps de sortir de la guerre vous quand même on va attendre d'occuper Catif. D'ailleurs on va mettre. Non, ils ont pas de. est qu'il y a de. Eux ils ont une unité chacun. Et il deux. Ok. faire comme ça. A part un général spécial siège, pas trop. Il y a un point. Un point, c'est pas possible. pas beaucoup. Avec les provinces assez rebuguées, ça bon fin de la traite avec la Serbie. La Serbie, je voulais finir de la manger. J'ai bien mes deux revendiqués. Non, il me manque une. Je crois que je me suis fait attraper trop tôt. C'est fini. Alors, doigt voici, on va lui donner cathy. Plus cette province. Ah, c'est des provinces que j'ai revendiquées, ça Pas toutes. Juste certaines. Qu'est-ce que j'ai revendiqué en fait Ça, d'accord. Ah oui, de toute façon, je peux pas demander grand-chose. Attends, j'ai fait la paix globale. Oh bon. Euh, je suis revenu sur la sauvegarde juste avant. Pour éviter de me laisser faire cette grosse bêtise. Donc on va demander à, à Jam. et. Ah du coup c'était avant que j'occupe le fort. Très bien. s'installer là sinon voilà donc le siège de catif est tombé on donne à toi la cire ça là je pourrais la prendre vu que j'ai une revendication dessus je me dis ou alors de toute façon euh, de toute façon on fera pas le lien donc donnons cette province à Ajam demandons ça Je n'ai fait grossir que mes, que mes vassaux, je me suis fait un lien, bon, pour pas... pas parfait puisqu'il faut que je fasse un grand détour pour euh, le chemin mais c'est pas grave, du coup je suis revenu en arrière de mes revendications aussi. Que Moscou, je peux mettre en. Non, la province que je dois légitimer, je peux pas mettre en compagnie commerciale. Augsbourg a des conflits religieux, qu'est-ce que ça donne la carte de l'Europe Oh, la Pologne est réformée. Oh. Le, la majorité du nord de l'Italie est réformée, à part Venise. Il euh, y a beaucoup de protestants dans le cœur de l'Empire, mais. T'en présenter peut-être une majorité de provinces, mais pas beaucoup plus. Alors, vous, vous allez céder à Ajam, toutes les provinces qu'il faut, d'accord, c'est exactement ça, plus euh, Koum, ces provinces, moi, j'aimerais revendiquer à, à jamais. Ah, d'accord je sais pas tout ce que je peux donner il euh... n'y a pas de province euh, productrice de soie très importante euh, dans le timori à part euh, celle qu'il faut que j'aille piocher jusque dans le tagatai peut-être que c'est intéressant de leur donner ces territoires là quand même je vais voir en fonction de ce que je peux faire aussi et tu donnes ça ensuite. Je vais avoir cette côte là. Peut-être on fait le la boucle ici. Ajam. Ah, non. Ah, je peux pas. Ok. Hop. Pas demander ça. Euh, je prends 0% de surexpansion, parce que je donne quasiment tout à Ajam. Beaucoup de points sur l'Afghanistan, le Yémen, des des petits pays voisins, bon, on va faire ça. Là qu'H&M est devenu beaucoup plus gros, euh, ils sont pas du tout rebelles parce que je leur ai donné beaucoup de territoire. mais a priori ils auraient 44% d'un niveau de développement total Ouais, donc faut pas trop que je les fasse grossir non plus, sinon je pourrais plus les annexer, même avec opinion envers ottoman, confiance envers ottoman. D'ailleurs je pourrais commencer à les annexer tout de suite. J'ai pas du tout les points qu'il faut, mais il me reste. ça fait 25 ans pour les annexer. On peut commencer, on pourra même peut-être leur donner des provinces en plus avant la fin de l'annexion. Bon comme je m'en doutais un petit peu. Euh j'ai trop de trop de terres pour euh, qu'elles soient toutes euh, légitimées euh, à 100%. J'ai des soucis de capacité de gouvernance, ce qui m'arrive pas avec les autres pays. Je commence souvent avec des petits pays. Là, c'était vraiment un très gros, donc euh, ça joue. Après, je pourrais tout mettre en compagnie commerciale, mais ça sera moins, moins bien que les avoir en direct. C'est des provinces assez riches. Euh, au moins certaines d'entre elles. 84. Qu quasiment 1 du cas. Tabaristan rapporte 1. Ça, ça rapporte 2,5. 1. Quasiment rien. Je crois que c'est pro Ça c'est les provinces que j'ai devenues récemment. waouh 3. Peut-être Téhéran qui rapporte beaucoup. Téhéran, quoi, mais et avec surtout. Ah non, celle rapporte 1 chacun. Non. Celle elle rapporte beaucoup. Les autres pas. C'est des provinces qu'ils ont légitimes. Ouais, c'est les provinces légitimes que j'ai rendues. Ça me saoule un peu la musique, donc je vais la mettre en, en pause. C'est un peu toujours les mêmes... Enfin, c'est pas un peu, c'est toujours les mêmes musiques. Et j'avoue qu'au ce moment, ça me saoule. J'ai pas mis ma maintenance complètement à zéro, on devrait autant faire des économies à fond. Pas comme s'il y avait une koa sur le point de me tomber dessus. Les Ming sont stables, mais ils contrôlent plus rien. On voit beaucoup mieux. Il n'y a pas de grosses nations, il y a les Yu, les Nil, Diao, Dali, Ning Jin, Lanki. Les manchus sont gros par contre et le Japon a envahi une partie de la Corée. Faudrait que j'arrive à progresser beaucoup plus euh... côté Baloutche et tout, mais pour ça, faudrait que j'annexe euh... Ajam ou Doallasie. On est parti pour Ajam pour l'instant. Ils ont une rébellion. Ne la laissons pas gonfler. C'est des corassianiens qui se sont révoltés à côté, du, sur le pays voisin de base. Balouch, peut-être qu'on peut, qu peut s'en faire un gang, Un vassal. Bah, Est-ce qu'on ne prendrait pas les do doctrines d'influence Pour les relations diplomatiques, entre autres. On va faire ça. Et changement de focus, je veux prendre les doctrines d'influence jusqu'au bout. Et rattraper mon retard technologique aussi, j'oublie. visite suspecte, on va la prendre. Et la presse à imprimer elle se répand pas très vite. J'aurais pu regarder l'égalisme, mysticisme, sur quoi on était, plus sur l'égalisme. La Pologne et la presse à imprimer parce que. Enfin, la presse imprimée qui se développe en tout cas parce qu'elle a des provinces réformées même que des provinces réformées j'ai l'impression impressionnant les côtés catholiques ont bien disparu par rapport aux orthodoxes en Lituanie peut-être que je pourrais avertir d'autres voisins pour les empêcher de, de grossir mais je sais pas trop qui d'autre 92 Discipline ou code de. On va lutter contre la corruption, on en a beaucoup. Coup de renforcement. Non on va prendre la discipline. C'est renforcement par remboursement. Voilà. Je pense qu'on est parti pour une période plus calme. Ils arrêtent pas de tourner les gazimuthiens, je crois que se sont re-rebellés. Chaque fois la grande horde les chasse. Probablement que c'est pareil, du côté du Caracoyenlo il, il envoie ses troupes. Ah je peux pas nouveau faire des états, je suis passé en... Euh, j'ai 7 C'est pas pour faire un état pour de vrai hum... amélioration des relations modif d'impôt prendre modif d'impôt c'est pas lui c'est un niveau 3 non ah c'est là le modif d'impôt j'ai compris ah, mais on a un puissance des missionnaires qui coûte pas très cher, on va le garder. J'aurais dû prendre l'amélioration des relations en prenant en compte euh, le type de, de bonhomme que c'était. De bonhomme ou de bonne femme d'ailleurs. Peut-être que si jamais je me taille des, des morceaux dans la Moscovie de ce côté-là, ça impliquera pas la Pologne qui est très très loin. Mon Nogai il va m'en vouloir mais on s'en fiche un peu. Et ça me permettra d'avancer dans les conquêtes. Euh, Prendre la stabilité. C'est le moment d'attaquer les Karakoyanlou. Nogai, Mandraison et Hormuz ils font une province Mande, euh, Ils en font deux Pas tellement mieux On va activer ce fort là Ce fort là On va les activer au compte -gouttes. Ce fort là Et on va dire que c'est bon Il faudra que je fasse ça avec plus ou moins attention moi. Alors... Euh... laissons les coups se faire Tyrannie l'oublière sacrifier un point sur une province. D'habitude, je me bats pour, mais là j'ai euh, 1300 de, développe enfin, de développement quand j'ai relancé le jeu. J'ai peut-être 1400 maintenant, sans compter mes vassaux. Euh, C'est 0,1%. Je pense qu'on peut se permettre de perdre euh, 0,1% de la puissance de notre pays pour euh, avoir des zoomers racontants euh, qui, euh, pendant quelques mois, vont donner le bonus. Euh... Euh... Tradition, etc. Je ne sais, ce... euh, sais pas où est-ce qu'on voit ce qu'ils donne. La vitesse de recommandé, réserve militaire. Ils sont repassés en trucs classiques. L Agitation locale. Corruption, c'est pas très bien. On va fâcher les marchands, tant pis. Mais la corruption me coûte vraiment cher. On va changer. C'est vous qui allez là-bas. Vous, vous restez là. On va prendre ce le... qui coûte 5. J'aurais peut-être pas dû. Ça prend une grosse part dans mes revenus. Je gagner... Je suis pas encore très très riche. Je gagne juste 100. Vous me direz très très riche, c'est très relatif. Mais pour la taille du pays que je, je fais... Euh c'est que en genre, je sais plus quel pays je contrôlais la France ou une, une nation d'Europe je contrôlais l'Inde et, et j'avais pas beaucoup agrandi j'avais une France à peu près comme ça pas plus grosse quand même mais le fait d'avoir l'Inde ça me rapportait énormément en revenus commerciaux et en revenus euh, de production de, de denrées allez c'est votre tour ah j'ai mis les trucs en mode auto Tant pis, on aura tous les forts. Euh, J'ai pas d'armée du côté de Nogai. J'aurais dû en envoyer une ou deux. Pas grave, on va envoyer des unités un peu loin. Non, ils ont 16 000 hommes, ma jam Ils pèsent lourd maintenant. peut-être dû mettre des gens en cobligerant, genre eux, pour être sûr de pouvoir les manger. Du siège de Shirvan. Fin du siège des C'est pas deux provinces productrices de soie, donc si il me les faut. Ganja. Ça tombe comme des petits pains. On prend un copte euh... modif des réserves j'ai pas vraiment les sous en vrai ça rapporterait beaucoup de points pour le prix d'un niveau 2 allez on va le prendre et je l'embauche mais plus en déficit, oh moins 15 carrément, 11, oula. comme mes revenus ont augmenté de façon importante, euh... on, peut mettre... on peut faire des petites économies là-dessus, je paye beaucoup euh, en armée parce que j'ai beaucoup, beaucoup beaucoup de soldats, on peut gagner des points oh, des... on peut économiser en mettant des forts très lointains en... En désactiver. Bon on va les supprimer, on va supprimer celui-là. C'est juste celui de Constantinople. Voilà, là on paye plus que 4. Je cherche toujours la limite où euh, pour le moindre temps on peut faire le maximum de, de conversion. On peut essayer de faire des pièges aussi. Et alors Hormuz aussi. Est-ce qu'on n'a pas. J'ai une armée dans le coin. Pour euh, l'institution, je la prendrai plus tard. De toute façon, j'étais pas très proche de la voir. Hein. Par sur Constantinople, sur lequel ça se développe euh, relativement vite. Euh... Pas vraiment de province hérétique. Hérétique euh, catholique, c'est surtout. Er euh, ouais, bon. Bon. Des provinces euh, réformées. Aux protestants, c'est ce que je voulais dire. Alors, petit bonhomme, ça m'arrangerait que tu abandonnes. Désolé, les gars que ça fait longtemps que vous êtes... Euh Soulever et que personne n'ose vous écrabouiller. Là, vous êtes passé du mauvais côté de la frontière au mauvais moment. Voilà, je vais faire ça aussi. Fin du siège de Nogai. Fanatiques sunnites, ils sont pas sunnites, Nogai, si. Ils ont eu un événement, je sais pas quoi. Est-ce qu'on demande des trucs à Nogai euh, Pourquoi pas, c'est ma branche de. D'arriver vers l'ouest en fait, je peux les mettre en truc commercial et tout, et après je tape dans la transoxéane et je vais jusqu'à Delhi, je peux faire ça. Bonsoir à ce sera bientôt fini. Regarde, okay, il croit a à... compris qu'il avait perdu. Il faut bien me céder ça. Cette province-là m'importe vraiment très peu. Je vais pouvoir faire des revendications sur la transoxéane du coup. On va faire des revendications de proche en proche. Pour pouvoir revendiquer plutôt vers l'est et moins vers l'ouest. D'ailleurs on va arrêter les revendications sur lui et les faire sur la transoxéane après. De raison a perdu et tu t'en es rendu compte c'est bien je regarde pas du tout euh, la surexpansion ça reste faible en Europe et bon, si j'ai la Moscovie Nogaï transoxiane magmouk ça me fait pas super peur et vous euh... j'ai plus de points de gouvernance modo Euh... Bon, J'en ai encore quelques-uns. Je pense que les provinces comme ça, ça coûte pas très cher en gouvernance. Je sais pas si je peux voir ça quelque part. Peut-être là, mais bon, alors après avoir pris les provinces, je verrai. <rire> pas la meilleure euh, stratégie. Est-ce qu'il y a des points commerciaux Là, ah, il y a... Je sais pas ce que c'est... Oups... Ah, ah Voilà. République ou cité marchande. Compagnie commerciale. L Implantation du nouveau monde. C'est une province légitime à moi, ça Ah non, c'est une province légitime à eux. Euh... Donnons-leur de quoi finir leur euh, territoire à Jam, j'ai besoin de Shirvan, et c'est tout, en pratique, je vais aussi demander ces territoires-là. Il y a même les Chagatay qui pourraient rejoindre, ils sont pourtant très très loin. On s'en fiche un peu, enfin très très loin, ils sont juste après la Transoxiane quoi. Allons-y. Je suis resté en dessous. Le seuil que je ne devais pas dépasser, c'est plutôt bien. Ils n'ont pas peur, la Transoxène, pour l'instant Ou alors ils ont peur Ils sont indignés. C'est une façon d'avoir peur. Ils ont raison d'avoir peur. C'est eux qui ont la province très honneur de soi. Moi, j'avance pas trop côté du côté de Rome. Peut-être qu'un jour je me retrouverai par hasard en guerre contre les États pontificaux et là j'aurai plus qu'à faire. Je veux Rome et ce sera tout. Euh, la Serbie, je voulais la dévorer. Est-ce qu'elle a des alliés La Bosnie, c'est tout. C'est pas très fort. Est-ce hein. que la Bosnie, elle est dans la Koua contre Ferrari Waouh J'allais dire dans la koa contre moi. Mais non, regardez-moi ça. Une Coa contre Ferrari, Venise, Landrus, Augsbourg, Genève et les États pontificaux. Tout le monde contre Ferrari. Et Naples pourrait rentrer. Ils en ont pas beaucoup sur l'Autriche. C'est bien pour eux. Pas seulement sur Gênes, pas seulement sur la France et la Suisse. Hop on va reprendre nos conquêtes doucement mais sûrement sur ces petits voisins d'Europe. J'avance doucement en Europe et pas doucement dans les autres pays. Et ça me convient très bien comme ça. Ça, ça avance encore, on est d'accord, oui. Euh, refuser. Je me fiche complètement que tu sois en guerre contre la Grande Horde. Si la Grande Horde veut manger ce territoire-là, bah elle le mangera. Faisons des économies, pendant que nous ne sommes pas en guerre. Profitons-en un petit peu. Ouzbek c'est pareil, tu passes pas. Ouzbek c'est contre la Moscovie. Ouais, pas de frontière avec l'Ouzbek pour les protéger de la Moscovie. Et leur dédier une relation pour garantir leur indépendance ne m'intéresse pas vraiment. Les Genisers exigent d'être payés. La paix prolongée, ça fait vraiment pas loin, hein. longtemps. Hein. On va verser doucement. Ouais, je savais qu'il y avait des événements de décadence. Ah, j'ai donné contre la Moscovie. tant pis. Je savais qu'il y avait des événements de décadence des de, de, de, de janissaires. Sur le papier, c'était un bon plan. Au début, ça marchait très bien. Il rapporte beaucoup de de trucs militaires, ils protègent le dirigeants euh, sans avoir d'implication euh, politique. Mais une fois ça, une fois qu'ils sont à institutionnalité et tout, ils commencent à, à se rendre compte qu'ils ont de la puissance dans le pays et ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais bon, c'est comme ça. Gêne attaque Sienne. Il me prévient à chaque fois que Gênes fait quelque chose parce que je fais une frontière commune avec lui, je pense. C'est intéressant de voir ce qui se passe en Europe, mais enfin, l'Autriche attaque Venise, ça m'intéresse un peu plus. Peut-être qu'il me prévient aussi, parce que j'ai une frontière avec l'Autriche. D'ailleurs, l'Autriche s'est emparée d'une province hongroise. Je pense que ça s'est fait avec l'événement euh, euh, Notre voisin a des provinces que nous revendiquons Et c'est une de indépendance Est-ce qu'on veut la réclamer Elle a dû dire oui Et paf, voilà la pro province réclamée Ajam on est à 16% Ils sont pas du tout rebelles, contrairement au Dawasi. Pas vraiment de raison de l'être Euh, j'ai tassé toutes mes armées côté transoxiane. Alors que je voulais attaquer ces deux pays-là. C'est pas le plus futé. Euh, prenons quelques armées. Peut-être que j'ai pas besoin de grand-chose, on va prendre juste deux armées. Je peux presque les faire les guerres en même temps. On va prendre trois armées, juste histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de soucis et tout. Que la Serbie et la Bosnie deviennent euh, territoires à moi. Elle est il y a quelqu'un d'autre la Bosnie Non. Peut-être qu'on va attaquer la Bosnie et mettre la Serbie en On Comprendra euh, beaucoup de territoires à la Bosnie. Alors, qu'est-ce que vous allez me céder Cette province-là, apparemment. Cette province-là... Gagne. Laissons-les gagner de l'influence. Je peux pas m'en faire un vassal, la poussniche. Ce serait compliqué. Très compliqué. Je sais pas trop pourquoi ils veulent passer chez moi, eux deux, mais... Soit... Euh, ouais, le temps de la vidéo est écoulé. On se trouve bientôt pour un prochain épisode.